Mais quelle est cette salle qui réunit les plus esthétiques du monde entier, loin devant les états unis Cette modeste salle française où le mot d'ordre est de s'entraîner dur et de pousser lourd et dont la localisation est gardée secrète. Immersion totale dans cet étrange mode de vie. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons percer le mystère ensemble et allons vous présenter la salle avec son gourou, Ibrahim.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 Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. On se retrouve à Bordeaux. La ville des galères. <rire> pour l'instant, on a bien galéré, mais c'est bon, on est installé, on est dans l'Airbnb. Si vous voulez venir, il y a de la place, l'adresse s'affiche en description. Quoi c'est fou, t'as tu tu encore des problèmes. De toute façon, un, un fit sans galère n'est pas un bon C'est vrai, donc là on a 4 jours de galère. On est pressé de voir oh, attends, attends. <rire> ce qui va se passer. L'objectif, aller s'entraîner avec le Corona Gym, euh, valider leur naturalité. Ouais, on peut le dire. On là. avait dit dans cette vidéo qu'on n'avait euh, pas forcément de doute sur eux, donc euh, on va voir si c'est le cas. On va, on va comparer aussi nos physiques. On y va pour le fun, on sait qu'ils sont natifs. Ouais, ouais, faut... ouais. C'est pour le fun qu'on y va en ouais. Mais eux aussi ils aiment bien mog. Donc on va voir s'ils peuvent nous mog. Je vais moins, moi je vais les si... mog. Et s'ils arrivent, franchement ils sont forts. En tout cas, s'ils sont natifs, on nous mog un petit peu, je pense. Ouais, voilà. ils nous mettent une lumière si qu'ils ont pas On va visiter leur salle. Je crois qu'il n'y a pas des haltères au-delà de 50 kg donc ils ont dit 55 je crois. 55. 55. On va commencer à prévenir les youtubeurs lorsqu'on arrive dans vos salles ou votre Il Faut absolument qu'il y ait 60 kg haltères les gars. Euh, bon on verra comment on peut s'arranger. En tout cas restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a un cadeau à offrir au Corona Gym Et puis il euh, y a god Et il y a d'autres surprises aussi dans cette vidéo que vous allez voir Ouais là on a rendez-vous avec euh, Ibrahim euh, pour aller manger Manger son cul On va se poser tout ça en attendant euh, les autres membres du Corona parce qu'ils travaillent, ou ils sont en études à ouais, 17h, grosse séance les gars Tout nu Ah là-bas on va se mettre tout nu Inch'Allah. <rire> Monsieur, ça, on a un autre <tif> choc, ça, ça, ça, On Non ça, ça, ça, ça, ça, bon, bon, bon, bon bon, bon. ben, <rire> voilà, pas ça, ça, ça, ça, ça, va ça, va ça, ça, non, non, non, non, non, je, je sais ce qu'il a Lui, il veut nous engraisser pour la vidéo de ce soir. Oh, ça fait, soir, ce ça soir, fait 10 soir. jours qu'on se prépare là. Mais nous, frère, nous, c'est pas mal. Non, c'est juste un peu plus de 10 jours. Ouais, ouais, lui, ça, ça fait un moment, lui, il est bien. Il Même quand il est parti, il est très il bien. Il Oh là là, c'est incroyable. Bon, les gars, on est arrivé au restaurant. Et Ibrahim, sa mission, c'est clairement de nous engraisser. Je vous le dis. Je veux engraisser avant tout grave Il nous a amené du poulet, genre c'est mmh. diète, la sauce elle est grave. Non mais ça ça va, c'est diète en peu ça va. Bon ce soir on a la vidéo motivation, si on est pas, si on les a pas mode s'ils si nous ont mod, c'est si leur plan a marché. marché. Bon les gars, on a bien mangé, franchement, bien mangé. Resto Indien c'était bien bien bien bien beau. Bon. <rire> Et euh, on est avec ce garçon là, il y a toujours du sucre dans sa bouche. On rentre sur leur cas, le cas Ibrahim, le cas Romain, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez ça c'est dans les commentaires. Pimous tu prends quoi Rien. Et Brahim, tu donnes des cachets à Pimous Ouais, c'est du... Euh... C'est du, ouais, ouais. du Doliprane, c'est du Doliprane. Monsieur a mal à la tête, il a affaire pour son défi. Je vais, perdre, <rire> je vais perdre, on va perdre notre réputation à cause de toi. Je est censé se battre contre Sola, le bench. Pronostic... Oui, ben, euh... voilà, il devient numéro 1, donc il faut pas que je perds. Euh, dans dans 6, 185. Oh, je vais Il va rien niquer du tout. Oh, <rire> oh, là, là, là, vous regarde. allez sortir psychotique, Angel Dust, tout ce que vous avez. On va gagner les gars. on la va la gagner. C'est la guerre euh, J'ai soit du red-bagger, soit du psychotique. ici. je me sens. Le duel, c'est à 17h30. À 17h30, on commence à s'entraîner. Donc là, on digère un peu dans les rues de Bordeaux. C'est un bordel. Ce que vous voyez sur le la Gym, c'est 10% de ce qu'ils font en vrai. Et là, comme vous voyez, derrière, il y a Pimous et Sola qui sont en train de se chauffer pour leur défi. Je vous rappelle, ils vont s'affronter au Ben. Il est fatigué. Il s'est réveillé à 6h et il s'est à 2 h du mat pour prendre l'avion. Donc Solal, là, il est à domicile et les, les conditions, elles sont réunies pour lui. Allez, mon gros, allez. 130 kilos, Allez, très facile. Allez, voilà. C'est simple, c'est simple. Bon, ouais, allez, mon gros, allez. Il a la reine sur l'épaule, il est musclé. Ben oui, qu'il est musclé. Regardez, la Nadie. <rire> <rire> <rires> oh, allez tu Quelle que Oh la oh, la mais quelle <rires> arrogance Allez gros oh, c'est toi <rires> C'est quoi La oh, dernière, hein, mais... allez Allez, allez Stylé, stylé, stylé le quest <rire> mais c'est le sponsor, Coco J'ai appris quelque chose d'illégal, là ah Do you think I tu fais des vidéos et de tout, et genre tu t'en sur eux. Mais je, joues, suis je suis un t y t y une fois j'aurais mis une story, ça t'as pas l'impression de bosser. Et euh, je, je reconnais le matin je n'ai jamais Ouais, et toi C'est incroyable. On leur avait dit qu'on voulait livrer du matériel au Joe pour la vidéo et tout ça, mais en fait on vous a fait un cadeau. Il devait arriver là quand on devait y être et vous allez le recevoir dans un mois Dans un mois ouais. Donc ouais, ta seule mission c'est de te filmer comme ça savoir, ça sera, ouais, à, la la vrai vrai, ça sera vrai, à la fin de la, la vidéo C'est pas savoir. Ah vraiment Tu ah, vraiment. vas savoir quoi ouais, Les gars c'est archi On reviendra du coup on Mais les gars Quand tu l'auras reçu on te, te dira pourquoi on a fait ça Ouais. Ok Mais c'est archi gentil C'est archi Attendez Peut-être c'est un god miché Peut-être ça vaut rien du tout un god de 45 Ouais mais attendez de voir C'est trop god Mais tu suis musclé ou pas Tout nu Je suis musclé hein Non les gars on s'est pris une claque par le la, la gym On oui, s'est pris une ouais, claque Je suis musclé, je suis satisfait de ce que j'ai ramené T'as gagné au... Oh, oh, je oh, oh. me suis dit je suis vraiment pas du tout esthétique comparé à Romain Mais je m'en fous parce que je me plais Lui il trouve tout le monde moi, je me esthétique, esthétique sauf lui Faut arrêter hein. Moi je me plais, c'est tout Bon voilà, moi, 180, petit tombe. bilan bon. du premier jour Là on va dodo dos les gars être, On a euh... bien mangé par contre on va pas du pouvoir coup, assumer non, mais on ne va pas pouvoir assumer les trois jours de diète avec le Corona Gym, c'est n'importe quoi. On en parlera en fin de vidéo. Mais ceux qui les, est les pas suivent, je pense que vous le savez déjà, c'est dur à suivre. Non, non. Eux, en fait, je crois ils mangent une fois dans la semaine de sainement le lieu de faire un cheat meal. <rire> demain, on se retrouve, il y a un basket d'organiser. Puis, maintenant, dès qu'ils voient un YouTuber du Finesse, bien. ils croient il y a YouTuber NBA. YouTuber. Ils Et proposent des, des, des baskets avec tout le monde. Ouais. On a réussi à embarquer tout le Corona Donc, grosse séance d'eau, puis basket. Ça va être lourd encore. Je suis défoncé, vraiment, je n'ai jamais surtout demain peut On se retrouve demain Là, c'est Dieu qui donne, n'oubliez pas. Oui. Incroyable, je me suis régalé hier. J'ai envie... l'impression d'être entre potes. Hier, je lui ai dit j'ai envie de me faire tatouer Corona Gym ici et faire partie du pro. Du, mmh. du Moi, je suis jaloux de l'entente qu'ils ont. Ouais, ouais, ça, ça, ça donne envie de, de faire partie du groupe. Ouais. Mais nous, c'est FF, les gars, et on restera fidèles. FF dans les commentaires. S'il y a des abonnés de Corona Gym qui regardent cette vidéo, FF dans les commentaires. Et évidemment. Une glace au stéro! Hein ah, j'aimerais bien, hein! Arrête, les gens, déjà, ils pensent se charger parce que. Non, moi, ce qui me gêne, c'est ça, là. C'est les dessins, là. Ça, c'est le gars le plus perché du Corona. Oh, ouais. sous coque toute la journée. Oh, non, je je... On le suspecte vraiment de, de prendre de la cote, les gars, mais c'est sérieux. <rire> il y a un sacré cul aussi, le gars. Hein. Du lama. On parle de ton cul? Ouais, non, il a un petit boule quand même. Qu'est-ce hein. qu'il y a en bas? Je crois qu'il y a une bagarre. Si, en fait, ah, moi, je Sola elle, la femme, elle, elle la est où la place de la femme elle est où A la cuisine A <rire> la cuisine C'est filmé ça sera répété Oh merde Vous vous êtes caché pour manger c'est ça <rire> Qu'est-ce Qu que vous avez mangé quoi Un collier, un collier J'avais pas dit C'est dingue Ah ouais t'as mangé quoi Ah ouais t'as mangé quoi des bardeurs Qu'est-ce que tu as mangé Et qu'est-ce que tu as mangé Ça n'a pas marché mon <rire> <rire> Ramadan les gars. Euh, Jack Corona Gym, ça y est, c'est parti, là on a pris du coca, il y a du sucre dedans, on emmerde. Et peut-être FF, euh, ça va péter grâce à ce cash. On va continuer de manger des pâtes à mon avis. Des pâtes au pain. Tu vas manger des sandwichs au pain gros. 33 Et 33 Non plus. Non, même pas 5 balles wesh. Ne jouez pas au jeu d'argent, c'est très très dangereux pour la santé. Euh, les gars, les vidéos qu'on vous a tournées c'est n'importe quoi. Perdu. Perdu, perdu, perdu malheureusement. Perdu Ah bah oui, ouais. Ah ouais, évidemment. C'est pas on travaille ça va. On, hein on va gagner notre argent autrement. Mais Légalement. Il faut, faut, faut toujours en prendre deux ou trois. Faut pas en prendre que. Ah ouais. Parce que si on en prend qu'un, euh, souvent il est perdu. Si on prend deux ou trois, on se rattrape. Vous avez déjà régné oui, oui. J gagné Oui. J'ai gagné 1000 euros. Ah ouais oui, promis. Mais euh... c'est quand même mieux d'aller travailler. Voilà, ah. bon, des fois, je fais une petite fantaisie voilà, comme ça. Voilà. D'accord, vous travaillez C'est pour le contenu sur euh, les, les réseaux sociaux. Ah, mais c'est bien. Ah, bien. Ouais, ils sont bien, les abonnés. Mais les... leur parler, ils et vous regardent. Là. Oui, oui. <rires> non, non, mais. 10 euros, là. Ah, ouais On peut de 30... Oui, voilà, le 34. Et... On n'aura pas eu le temps de trop de voir hein, sur FF. Mais les gars, ouais. il est encore plus costaud que sur les vidéos. Le ziz. Ah, ouais. Tu vas faire quoi, là Tu vas faire quoi Je vais le où encore non, mais venez, on va manger à BK. Et on non, fait... Ils veulent niquer ta chef, clairement. Non, mais moi, moi, il va la niquer aujourd'hui. on peut y aller, on y va. Si tu veux, on s'arrête. Ouais, je prends un quand elle. même à BK, moi. Non, non. Non. Donc là, les si gars, la diète Corona Gym, ah, mais elle commence. Avant. Rire, moi, avant. On sait pas encore ce qu'on va en taper BK là. Avant le kebab, avant le donut, ça me dérange pas. Non, mais, mais bien sûr, mais c'est kebab. Mais venez, on va manger BK et après, on mange les donuts. C'est ce que je dis depuis le début. C'est sale, sale, sale, sale. C'est comme ça que tu comptes atteindre les 185 au bench. Tu vas penser... C'est ça toi. Ouais. Il est concentré dans ce qu'il fait. Hein. Ouais, C'est judicieusement choisi. Je vais aller voir ce qu'ils choisit derrière. Ah Lui, il a choisi les toilettes. Ah, il a choisi les... Quoi ah, bah ouais, je... Comment ça les chiens sont payants payant. Après, je vais, après je vais les rentabiliser. Dylan, le seul mec sérieux... Bon, aujourd'hui, se fait plaisir. C'était comment je sais pas, j'ai pas mangé, j'ai juste un coup à zéro. Ok, et en dessert, tu prends quoi je Juste prends un coup des... à zéro. Des fruits. Voilà. Ouais. Oui, oui. oui. Euh... <rire> Vous voyez l'influence qu'il a, ce monsieur-là C'est un influenceur. Mmh. <rire> Allez, ah oui, j'ai craqué. Hein. Il, se renvoyer, là. Oui, oui, mais oui, il repart depuis On est en prépa. Enfin, Comment faire ça pour dire, un bah, mais mis, pas, pas, Oui, mais <rire> <rire> <c 'est... rire> <rire> <rire> <rire> Bon, Edouard, <rire> il <est mis rire> nous rejoindre, les gars. L'appel teut. Oui, Edouard Voilà Michel, la gueule, la gueule Oublie pas, toi, tu le ramadan. J'ai mangé depuis Bon, les gars, on finit avec les glaces. Ça y est, les abonnés sont conscients que t'as pas une vraie diète. C'est un jour, un jour. C'est bon, Ça fait deux semaines que je pas cheaté, Laissez-moi en paix. Fin de drame d'ensemble. Je l'ai mis dans sa tête, la caméra. Bah, C'est le jour 3, on n'a pas beaucoup filmé, donc il faut qu'on filme un petit peu quand même. Non, on n'a pas beaucoup filmé hier. Euh, ouais. Parce qu'en fait on, avait, on a rencontré Flo, Florian Poirza. Euh, du coup on, on voulait pas faire les groupies, tout ça. Ouais on n'a pas trop filmé, enfin on n'a pas du tout filmé pour pas l'embêter en fait simplement. Mais quand même Pimous il a réussi à, à le suivre jusqu'à chez lui. Moi je suis un forceur <rire> d'accord Il est vraiment fan de lui ça lui a fait plaisir et tout. Du coup jusqu'à minuit euh, on était devant chez lui. Pas ah, fan mais c'est un athlète que j'apprécie fortement. Euh... C'est un bon athlète. Moi, Moi j'aime bien. Après... Euh, mmh. Loki et, euh, et Brabra, ils ont des super adresses de restaurant. Ouais. Et hier, on a tapé un putain de. de chinois. Un oh chinois. Oh là là Dans Des grosses assiettes et tout. Pareil, on vous a pas filmé, mais c'était la diète Corona Gym, les gars. De toute façon, on va vous en reparler de tout ça. Oh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. incroyable. On reparler. Et là, on part. On devait partir faire le jeu de loi avec le Corona ouais. Gym. Malheureusement, il n'y a pas assez de participants assez ouais. forts pour relever le défi. Oh là, là Oui bravo, bravo. Oh là, là. Oui, bravo, bravo, Tu aurais pu les faire Oh ce que euh, j'entends hein. Parce que normalement c'était Romain et Antoine qui devaient le faire et Antoine n'y a pas pu les dernières ouais. minutes. Euh, du coup je pense que je vais les inviter à, à venir dans le nord, on va prioriser une petite salle et tout. Romain on et Antoine. On va faire entre nous. Même Solal s'il veut. Et bon. on le refera. Donc là on part pour faire quoi Pimous Là, on part pour euh, faire un petit training. Enfin, moi je vais m'occuper de filmer Romain et DJ sur un petit training. Non, non, pas petit training. Si, petit training. Un gros training, let's go! <rire> il m'a offert un Bon les gars, on va faire du voyage, avant de partir on va quand même faire une petite sens bras avec euh, Ibra et toute la cuite du Corona Gym, on va à Basique avec nos valises et le but ouais, de la vidéo, et le but de la vidéo c'est de se faire virer Elle a la clé. On attend encore Ibrahim et... Osséance séance bordel. Est le ah On se direct. Ah est le bah a Allez, il fait le jeu. Au toit, Lille. T'as 45 ans ou quoi Ouais, ah, là j'ai mal au lombaire là. Ils m'ont fumé, frère. Des entraînements, tous les jours, il me dit, on fait, on fait du soulevé de terre. Tous les jours, il me dit, on fait des pérobes au bench. Tous les jours, <rire> il me dit, on fait euh, squat, va on a esquivé, on est bon. Quoi, ils veulent nous blesser. 45 ans, on a. C'est la première fois de ma vie, on se disait ça. C'est la première fois de notre vie qu'on s'est senti vieux. On va s'appeler Daron Fusion maintenant. <rire> non, mais franchement, dur de les suivre. Dur de les suivre. Je suis vieux, je suis... Je me suis pas senti, je suis vieux. On devait être clair avec vous par rapport à leur naturalité. Il n'y a pas de quoi douter. Ils sont tous très musclés. musclés. Que ce soit euh, de, de Ibrahim à Dylan, ils sont tous ouais, très, ils sont très musclés. musclés euh, mais il n'y a pas de doute à avoir, en fait. Euh, le seul truc, c'était la diète. Ouais, la diète, c'est n'importe quoi la maladie. Mais après, il m'a fait comprendre que ce n'est pas tout le temps. Pour, euh, pour les plus musclés d'entre eux, ce n'est pas tout le temps. Tu vois, il y en a qui ont une diète. Là, nous, on avait eu on trois jours avec eux. C'était matin MNS, matin Cookie, midi euh, kebab, bon. Euh, bon en soir entre du BK, te... Ils nous n'arguaient avec ça, nous, on était là, on faisait attention. On a, on a bien craqué une fois, vous l'avez vu, mais, oui, mais du coup on se dit comment ils font pour avoir un gros physique, ça c'est des abonnés, hein. comment ils font pour avoir un gros physique alors qu'ils mangent comme ça, bon c'est pas tout le temps je pense, et Déjà. en tout cas euh, ils sont jeunes, ils ont ouais. un métabolisme qui, vous, qui vous brûle à fond parce qu'ils travaillent tous à côté, en Plus de ça, on a, il marche on les... énormément. Voilà, on les a suivis. 15 à 20 000 pas par jour, c'est énorme. C'est du 500 à 1000 calories en fonction de ton poids, c'est monstrueux. Voilà. Et quand eux ils mangent dehors, c'est pas comme nous. On s'assoit, on prend 5 burgers, on se nique. Parce que vu que nous c'est rare, on se fait plaisir voilà. à fond. Eux, vu qu'ils savent que matin, midi, soir, ils vont manger et ça. Euh, dès qu'ils vont rentrer dans un resto, ils vont prendre un menu, tu vois, ou une galette de kebab, ça va, ah, ça glisse, 1000 voilà. calories, ça glisse tout seul. Et mais attention, eux ils peuvent se le permettre, puisque de une, ils ont une bonne génétique, ils s'entraînent tous les jours, ils ont tous un taf et ils marchent énormément. Donc, ne faites pas pareil. Suivez les solutions, mangez comme fitness fusion. pas comme commun, c'était incroyable ces jours. On a quitté l'accueil. Euh... En gros, on pensait aller travailler, faire ouais, un fit, ça. avoir rendez-vous deux heures pour faire une vidéo. Et ouais, voilà, c'est ça. Qu'ils ont Donc, des trucs à faire et qui nous disent Bah voilà, à 17h, on doit partir, machin. Et ben non, non. En gros, ah on, a, on a vécu avec eux pendant ouais. quatre jours. On faisait partie du Corona Gym et ça nous a fait vraiment plaisir. Premier jour, où on est arrivé, on a mangé avec eux. On est resté toute la journée jusqu'à 23h avec eux. Le lendemain matin, on se réveille à 9 h on avait déjà prévu d'aller là-bas vers midi, 13h après manger Ibrahim envoie un message à 10h Il me dit bon vous venez on déjeuner ou... ou... Tous les jours, tous les jours Et en plus ouais à chaque fois c'est eux qui nous relancez vous, vous arrivez quand faire. Du coup on fait partie du Corona Gym Incroyable. maintenant Voilà euh, Je vous présente le euh, Benchman. Euh, Benchman et euh, Peckman voilà. Nos nouveaux blasts du Corona Gym Voilà euh, merci à Ibrahim pour l'accueil, c'était incroyable. Après, euh... on est les darons dit Dieu, je crois On va parler de chacun des membres, je pense que ça peut être cool. Mmh. On va pas donner nos préférés, on a, on a nos petits chouchous, on a nos petits chouchous on a... dans le lot. On a nos petits chouchous, ils se très. De toute façon, on a fait une vidéo avec chacun. <rire> Et euh... en tout cas, euh, Solal, un gros nounours. Incroyable. Non, c Incroyable, Un amour, un amour. Euh, Romain, à esthétique du game. N'importe quoi. Euh, Brahim, les gros triceps du Corona Gym. Un joli zizi aussi. Le, le leader de la bande. C'est un vrai chef. Hein, franchement, ouais. on, on le voit. Oh, euh, il est très bon. Dylan. un gros physique aussi. Dylan sens. qui a réussi sa transformation. En 6 mois. On dirait peut-être pas sur les vidéos. Il a il... un sacré gros cul. Ceux-là, on n'a a pas parlé. C'est ta démarche dans les stories <rire> Insta. faut suivre sur Insta. Abonnez-vous sur Fitness Fusion. Quand il y a des voyages comme ça, on met tout euh, sur Instagram. On a eu l'occasion de voir le loup là, le dernier Antoine jour. Là, il est vraiment une masse. moi j'ai kiffé, belle mentalité, et il m'a fait mal au cœur avec le ramadan. C'était dur pour lui. Aroun tu veux dire Tu veux ma un peu Il faisait rendez-vous 11 h on va s'entraîner. Et lui toute la journée derrière, il devait pas manger. Coco il t'a pas fait goûter ses pré workout J'en veux pas, il m'a dit fait que des autres visités bizarres, j'ai dit j'en veux pas. Bon lui c'est clair, il est sous speed, il est sous cock les gars. Ouais non lui Il arrête pas une minute, c'est vous voyez la folie du Corona Gym C'est lui. En fait, ouais. tout ce qui. C'est le pire. Voilà, c'est lui le pire. C'est le pire. Il est là, il est dans les rues de Bordeaux. Ah oh Je <rire> Faut l'enfermer, en vrai, faut l'enfermer. Non, il faut l'enfermer, ouais. c'est très grave. Même dans la salle, on a failli se faire sortir direct. Ouais, non, c'est trop. On a fait une vidéo. Euh, allez voir hein, sur, Corona, euh, sur la chaîne Corona Gym Off. Il y a plusieurs vidéos qui vont sortir, bah, qui sont sorties avec nous. Il euh, y en a une, c'était on devait faire un bordel. Le, premier, le dernier qui se faisait virer de la salle, sa mère, la, tu vois euh, La aussi. La hein. qui arrivait le dernier. Jour. Ouais on l'a croisé et lui ça se voit c'est un gentil. Mais ça se voit que c'est un fou. Il est arrivé avec un tuperoir propre en mode je vais manger clean, il mange son tuperoir et puis il prend de glace. A quoi ça sert quoi ça sert Les mecs du Coronation on peut pas les comprendre. C'est juste euh, des gueux en fait. Ouais c'est ça en fait. Ouais en fait moi c'est ce que j'ai dit, je suis parti faire un fit et je suis revenu avec des amis. Ouais. Ah ouais. Incroyable, Il y en a plein qui nous ont Incroyable. dit bromance en Incroyable. story instable, mais il y a un peu de ça, tu vois. On ne s'attendait pas à un, à un tel feat et La euh, connexion je... était interstellaire. Et ouais, et même pour vous en fait, puisque le contenu qu'on vous a apporté, je pense que les vidéos, elles sont sorties là depuis, ah, elles sont incroyables. Euh, le bench avec Solal, Incroyable. Euh, le soulevé de terre euh, avec Romain. Ça t'a coûté un dos. <rire> ah ouais, j'ai très très mal les gars, très très mal. Mais bon, ça va aller le coup. Ça va aller le coup, ça va aller le coup, j'espère que ça, ça va... Ça vous aura plu ça ça ne plus. Ouais. Faites euh, monter la chaîne les gars, on a besoin de vous, sinon on va vite retourner au travail. Un petit like, euh, on s'abonne, on active la cloche, on n'oublie pas le commentaire, référencement partout. On a vu la communauté de Ibrahim. ils mettent toujours ouais, en... à fond, On veut même, la même les gars, la la n'hésitez pas. Et puis voilà, c'était Fitness Fusion. De la FF. Vous FF. étiez FF. en présence de... Benchman Et Peckman. <rire> Force, Force. Et fun. Et restez là parce qu'il y a aussi Ibrahim qui va... Au... Non, Ibrahim qui va au son cadeau. C'est Ah oui, c'est vrai. Vas-y, expliquez l'histoire. Ah, j'avais pas vu. C'est quoi mon cadeau encore Alors quand on est venu il y a 4 mois, on n'était ouais. pas sûr de continuer. Youtube. vous aviez moins d'abonnés que nous. on ouais. était sûr que vous allez tout casser, Regarde, vous avez le double d'abonnés que nous maintenant. Ouais. Ok, sans quoi c'est pour nato. Corona ça va exister dans filière en France. Ouais. Nous, la FF, les gars, on vous le dit, on n'est pas, pas sûr. On ça continue. Je vais pas te mentir. Hein. <rire> on se donne encore jusque descendre. Si vous voulez que ça explose, les pouces, les commentaires, on a besoin de ça. D'ici décembre, on a pas assez père bon. Donc nous. On vous dirait quand même que FF continue de vivre au travers de Lim si jamais on s'arrête Alter professionnel ATX avec logo personnalisé QUOI Et le logo <rire> on a mis le FF Donc si Putain, vous voulez la part dans le garage ça nous ferait plaisir Des alters de 60 Ouais ouais Comme vous aviez pas Putain. On est arrivé, vous, vous avez pas respecté, le max alter c'était 57,5 En plus à tout moment le poids il tombe on <rire> fait, Il leur faut des vrais alters ben, Merci beaucoup c'est quand les... qu on les reçoit là, Ah ça là, les nouvelles alters à prendre Les gars on a commencé, on a commandé en avril, c'était depuis oh, 6 à 8 semaines pour l'envoi Ça fait 5 mois, Power Gym ne commandait jamais chez eux Jamais Donc le qui nous avait prévu, on avait pas encore vu la vidéo, mais les gars Power Gym à bannir bah, Merci beaucoup en tout cas, ça te fait grand plaisir mais En gros c ça ressemble à quoi genre, je vois personnalisable, c'est genre ceux que tu peux... Non non non, c'est une alters compacte, c'est vrais alters c'est tu sais, celle -là avec les disques déjà tout compact en acier là et je crois qu'elles sont noires et les le sur le côté Donc, il y a du a caoutchouc 60. ouais deux 60. Bras, et sur le côté il y a du caoutchouc en jaune avec le, le logo fm ouais.